Avec les prévisions d'un changement climatique alarmant, il y a celles et ceux qui invitent à une économie plus éthique, et d'autres, une économie encore dominante, qui prône la croissance continue. Comment alors réconcilier ces deux approches Thomas Lamarche du laboratoire LADIS s'intéresse depuis plusieurs années à la mésoéconomie, des sous-ensembles économiques à mi-chemin entre les entreprises et les consommateurs. Retour d'expérience nous avons été sollicités par le, le GIS Démocratie Participation qui a qui fait euh, un appel sur euh, les expérimentations démocratiques de la transition écologique. Le GIS, groupement d'intérêts scientifiques. Alors là il s'est passé quelque chose de très intéressant, il a réuni 70 équipes en France dans lesquelles il y avait à chaque fois un labo, au, au sens un laboratoire des universitaires, de, de, voilà, de différentes disciplines, et euh, soit une association ou des associations, soit des coopératives, soit des collectifs d'habitants, de citoyens, d'habitantes, de citoyennes, etc. C'était de partir par le bas, par l'expérimentation, notamment dans la, dans la production. Il y a une très grande variété de mobilisations dans lesquelles on associe euh, des personnes qui agissent, des praticiens et des praticiennes, euh, pour essayer de recomposer des formes d'entreprise, des formes d'association, et euh, en lien des, des enjeux écologiques, c'est-à-dire d'intégrer très profondément euh, la question écologique dans le, la, la manière de produire, notamment de produire de l'alimentation, de produire de l'énergie, euh, de penser des modèles de, de, de, de, de forme de décroissance à l'échelle de petits collectifs. Et nous, s'il si y a expérimentation démocratique, on s'est dit, puisqu'on était porteur d'une initiative de ce type-là, il est indispensable de parler du travail, parce qu'on ne fera pas de transition euh, écologique si euh, on ne pense pas à la façon dont les gens travaillent, mais aussi dont euh, les, les gens participent à la décision. Il nous semble qu'il y a un enjeu démocratique euh, assez fondamental. Les formes d'organisation de l'entreprise actuellement sont des formes qui restent très pyramidales, euh, sont des formes dans lesquelles les éléments de participation sont parfois un peu fictives euh, ou factices, je devrais dire, et que lorsqu'on implique les personnes, lorsqu'on donne les moyens de, de faire des forums ouverts, de faire des lieux d'échange, euh, qu'il y ait euh, une participation effective à, à la gouvernance, alors euh, on peut avoir un engagement des personnes. Mais ça, on le traite aussi avec le travail. C'est-à-dire si on ne s'intéresse pas à la façon euh, que l'on a de travailler, que l'on a de décider, que l'on a de gérer les formes de subordination qui existent dans l'entreprise, on loupe un peu quelque chose. Et donc ce qui nous semble essentiel, et c'est un élément principal dans le fonctionnement de nos labo, c'est de tenir dans nos mains des enjeux qui sont en même temps euh, écologiques et sociaux, euh, et économiques bien évidemment. Comme nouvelle forme d'organisation, il existe par exemple des SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, dont la gestion en commun est l'œuvre de toutes les parties prenantes. Et à ces échelles-là, ces échelles mésoéconomiques, ce sont des échelles on va dire, intermédiaires, euh, le, la, la capacité des personnes à agir sur les structures, sur les choix technologiques, sur ce que l'on produit, sur le comment on produit, comment on répartit, est plus importante qu'à l'échelle macro, sur lesquelles euh, le, le, la, la capacité du citoyen d'agir sur des décisions macroéconomiques est relativement faible. Être basé sur la façon dont les, les gens sont capables d'agir, c'est bien plus porteur de transformation. Et en fait, ça, c'est un horizon politique très fort, un horizon politique qui n'est pas politicien électoral, mais qui est une politique au sens de faire la ville, de faire la vie euh, sociale et collective. Donc ça, c'est un point qui est très important. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de regarder la partie euh, de l'économie sociale et solidaire, plutôt le mouvement coopératif, une partie du mouvement associatif, qui est dans une logique de transformation, et qui invente, et en fait qui a une dimension critique, souvent critique du capitalisme, une critique de l'extractivisme. Et, euh, et elle invente des nouvelles manières de faire, parfois qui vont être récupérées par des grands groupes ou par du politique. Mais d'un certain point de vue, la récupération, ce n'est pas toujours de la dénaturation. Bon, le terme que j'utilise souvent, c'est que ce sont des marges instituantes. Donc euh, ce sont des éléments qui sont marginaux dans le fonctionnement euh, du système actuel, du système économique euh, productif. Mais ce sont des marges qui sont capables d'inventer du futur.